Est-il trop tard pour investir en crypto monnaie L'année 2022 aura été une année de challenge pour les monnaies virtuelles, qui, pour la plupart, ont connu une grosse chute de leur valeur. En outre, les difficultés rencontrées par certains acteurs clés du domaine n'ont fait qu'accentuer la méfiance vis-à-vis -vis des crypto-monnaies. Cette conjoncture inquiète les nouveaux investisseurs qui espéraient se placer sur ce marché au gain l'échange. La grande question est donc, peut-on encore espérer faire des investissements fructueux dorénavant Dans la cryptosphère, la valeur de jetons dépend en partie de la crédibilité des plus grands acteurs du secteur. Ainsi, quand FTX, l'une des plus importantes plateformes d'échange, de crypto-monnaie a fait faillite, c'est toute l'industrie qui a été foudroyée. De plus, la capacité de FTX à rembourser les investisseurs qui ont enregistré de lourdes pertes demeure incertaine. En conséquence, plusieurs autres sociétés liées à FTX comme Genesis, B2, C2 ou encore wintermount sont mises à mal financièrement. Par exemple, Wintermute et Amber Group, une société de trading crypto, ont dû subir un gel de leur avoir à cause de la faillite de FTX et de sa liquidation. Certaines entreprises d'investissement ont également été impactées par la crise. C'est le cas de SoftBank, l'une des plus grandes holdings japonaises aurait investi environ 100 millions dans FTX, somme qu'elle ne récupérera probablement pas. C'est en l'occurrence tous ces facteurs qui fragilisent aujourd'hui la confiance des particuliers dans les monnaies virtuelles. Vu la conjoncture de l'industrie, il semble difficile de croire à un redressement total du marché. Cette situation ne manque pas de rappeler l'effondrement en 2014 de MTGOX, une grande plateforme d'échange crypto dont les pertes à l'époque s'évaluaient à des centaines de millions de dollars. Depuis cet événement, l'industrie a tout de même évolué jusqu'à connaître des jours heureux, surtout en 2021. Le scénario pourrait donc se répéter. De plus, c'est dans un tel contexte baissier que les investisseurs les plus aguerris Profite pour acquérir à bas prix le minimum des crypto actifs afin de les revendre lorsque le marché sera en hausse, réalisant ainsi des profits astronomiques. Par ailleurs, cette crise aura conduit à ramener à l'ordre du jour le débat sur une législation des activités crypto afin d'éviter les mêmes erreurs dans le futur. Les investisseurs peuvent donc tout de même espérer de meilleurs jours pour fructifier leurs investissements.